Est-ce qu'on peut l'acclamer, est-ce qu'on peut l'acclamer Il y a une mélodie euh, Il y a une mélodie qui m'est venue euh, Pendant... Pendant... Durant, pendant tout ce temps Disons Et ça se répète C'est dynamiques. Hein? Est-ce qu'on fait révéler ça? Yeshou. Yeshou. Et c'est tout. Yeshou. Yeshou. Ah. Yeshou. Yeshou. Est-ce qu'on peut Comment? Et joue. Et joue. C'est lui qui guérit. Et joue. Et joue. Il est mon père. Et joue. Et joue. Mais je l'adore. Et joue, ah, joue, et C'est lui qui me console. Échou, Quand j'ai tombé, me prend la mer. Échou, il est ma force et ma faute. Yeshua est ma force. Échou, est ma force. Échou, Je veux l'aimer de tout mon cœur. Ah. Il est celui qui m'a sauvé. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Je joue au roi. Je joue au Le nom joue nom c'est le nom qui sauve. Tu es mon salut Yeshua Yahweh mon salut Yahweh tu es mon salut Yeshua Oh je te chante Yeshua je te chante Yeshua Yeshua mon papa d'amour mon papa d'amour je t'aime et je t'adore oh yeshua Yeshua, oh yeshua oh, oh, oh, oh, oh, oh, nécessairement de t'adorer yeshua Yeshua, yeshua Yeshua c'est qui nous a aimé le premier. Oh, yeah. Qui nous aime, qui Yeshua. nous a aimé. Alléluia. Yeshua, mon amour. Yeshua. Yeshua. Yeshua. Yeshua. Merci, Père.